Qu'est-ce qu'il faut dire à un papillon pour qu'il arrête de battre des ailes sur une vitre Ce spectacle a presque 20 ans maintenant. Déjà Eh oui. Oh, hallucinant. C'est un spectacle intemporel parce qu'il ne se saisit pas des, des, des va-et-vient et des hauts et des bas de l'actualité politique, ni même de l'actualité en général. Donc euh, il pose une problématique humaine et donc il est intemporel comme Roméo et Juliette. Justement, par sa qualité d'écriture, par ce, cet humour déjanté, par euh, cet univers qu'a su créer Jean-Jacques Vanier qui, lui, ne, ne change pas, puisque c'est un univers que personne ne connaît et qu'on découvre à travers lui. C'est non seulement intemporel, mais c'est aussi euh, international et planétaire. C'est-à-dire qu'effectivement, euh, en Afrique du Sud aussi, dans telle tribu, et aussi en Colombie, il y a des êtres humains, des hommes et des femmes, qui euh, n'arrivent pas à trouver bien naturellement leur place exacte. Euh, typiquement, euh, savoir pourquoi un papillon ou une mouche euh, va choisir euh, la fenêtre, euh, le côté de la fenêtre fermée plutôt couverte, c'est des questions qui peuvent me venir à l'esprit. C'est pour ça que c'est un spectacle qui, est, qui, qui crée une, une empathie très forte parce que les gens sont avec Jean-Jacques, ils sont avec lui et, et là, à la fin du spectacle, on voit qu'ils sont, ils sont contents pour lui, ils oublient que c'est de la fiction, hein, ils oublient que ce n'est pas la vie de Jean-Jacques Vanier mais d'un personnage qu'il vient de jouer, mais euh, ils, ouais, ouais, ils, ils vivent ses défaites et ses victoires avec lui. Il se pose des questions et puis il n'a pas toujours les réponses quoi, et que ce n'est pas forcément grave. On se trouve à cloche-pied, parce que ce personnage-là, il a sa logique, il a son humour, sa vie intérieure. Quand je, je vois jean jacques je vois un petit peu Buster Keaton, ce personnage-là qui, tout d'un coup, a un regard d'une fixité incroyable, alors que nous, dans la salle, on est tordu de rire, et lui, il, est, il semble être dans son petit nuage, dans sa bulle, mais quand on arrive à accéder à sa bulle, on est dans le bonheur. Dans 20 ans, vous aurez le même réflexe, vous aurez la même sensation, parce que ce, ce, ce spectacle-là, il est intemporel. Un, deux, trois, quatre, cinq,